pour détecter la présence d'un réseau GSM, un terminal qui vient d'être mis sous tension. Donc, je considère un cas où j'ai mon terminal GSM, je l'allume et je regarde ce qui se passe dans les premiers instants. Est-ce qu'il transmet un signal de requête demandant aux stations de base à proximité de répondre sur la voie balise Est-ce qu'il y a un stimuli qui déclenche les émissions par les stations de base est-ce que le terminal parcourt l'ensemble des fréquences, écoute chacune d'elles pour détecter une voie balise, ou est-ce qu'il détermine sa localisation, consulte un site internet qui contient les coordonnées, par exemple avec un système GPS de station de base, et les fréquences des voies balises, et comme ça il peut se positionner sur la bonne voie balise.